Bon bah là c'est parti, on retourne dans la sous-location de ce matin pour euh, là finaliser, euh, finaliser bah, tous les meubles, tout, tout ce qui reste, bah, tous les petits trucs, euh, faire les lits, prendre les photos, etc. Et, euh, et après bah, on, sera, on sera prêt pour, pour, la mettre, pour la mettre sur Airbnb. On va les euh, mettre, hein, est, est oui, tout, oui, ah, oui, oui, oui les, les deux, les deux sous-locations. <rire> et euh, du coup bon, après c'est bon, on va les mettre sur Airbnb et, euh, et on pourra lancer l'annonce. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur du logement pour vous montrer un peu comment ça avance. Bon voilà, du coup, je suis arrivé dans, dans la sous-location, donc dans la première puisqu'il y en a une à l'étage et une en bas. Donc ce matin, oui, on vous a fait voir la, le duplex. Du coup, voilà, là, on est dans l'autre, dans celle du bas. Peut-être qu'on est en train de terminer. Hop, c'est bon. Hop, voilà. On installe les rideaux. Voilà, on a encore petits coussins là-bas avec les rideaux. Donc là, on va faire le lit et euh, on va faire le lit comme ça, après ça sera prêt pour les photos, du coup j'ai tout pris. Donc là c'est la salle de bain, bon, voilà les cartons, <rire> il y en a qui va falloir jeter. Et euh, voilà ça donne ça, là il y a euh, la cuisine, un petit espace jardin super sympa, qui justement nous on avait l'idée de mettre une, une herbe synthétique partout par terre, une herbe toute verte, et après mettre une petite, un petit espace jardin, enfin une petite table de jardin et tout, ça peut être très très sympa. Voilà. Là, euh... Du coup, là, on a une, une autre petite pièce. Donc, on envisage peut-être de mettre un lit euh, à étage. Et euh, excusez-moi, parce que l'écran, c'était éteint. Du coup, voilà, on envisageait peut-être de mettre un lit à étage. Au début, on voulait mettre un jacuzzi. Donc, voilà, on, on verra bien. Mais euh, du coup, cette pièce, est, euh, euh, on va sûrement l'utiliser. Donc, voilà, est, ça donne ça. Et très sympa, franchement, pour un loyer qui n'est pas très, très cher, qui est plutôt raisonnable. Et, euh, et Voilà. Donc euh, moi j'y vais et je vous fais voir la suite Allez Bon voilà ça avance Du coup là c'est la première chambre Là du coup c'est la seule chambre qui est dans l'appartement dans du bas Donc, Bon là c'est les cartons Parce que je les ai mis là ce que je prends les photos Du coup je, je les décale Bon voilà tac Vous voyez ça rend super bien On a essayé d'accorder les rideaux Avec, avec les, les petits coussins Enfin ça rend super bien Avec le petit tapis en dessous Les, les petits cadres Hop Là c'est du coup bah, la salle à manger et salon tac Prêt pour faire des photos voilà. Hop. et voilà je vous montre le résultat à la fin allez bon allez voilà on se retrouve dans une ville plutôt proche de chez moi, de chez nous, du coup, euh, en train de visiter deux, deux sous-locations, donc euh, une sous-location qu'on vient de acter, que, que j'ai été acté tout à l'heure là, donc j'ai les clés, euh, donc j'ai tout, je, je, je, je suis très content, et euh, du coup là on se retrouve pour une deuxième sous-location, où euh, bah, du coup que là je vais aller visiter, en espérant que, que celle-ci aussi euh, se concrétise, donc ça veut dire que ça ferait... Deux sous locations une journée donc c'est plutôt pas mal surtout que c'est pas dans notre ville on s'est proche mais c'est pas dans notre ville donc euh, donc voilà une, une journée une journée très satisfaisante ça serait bien que ce soit comme ça tous les jours allez j'y retourne allez on se retrouve eh bien dans ma conciergerie alors ce qui est plutôt bien c'est ce que je te disais une, une précédente fois c'est qu'en fait on avait un, une pièce qu'on a converti en bureau donc là on va louer ça en format enfin, bureau je te fais voir ça tout de suite Hop, voilà. Donc, du coup, tu vois, ça se présente comme ça. Voilà, avec la petite donc, salle de réunion. Donc, du coup, on va vraiment s'en servir en... en salle de réunion. On a mis aussi donc, le vidéoprojecteur. Et voilà, comme ça, on va vraiment pouvoir eh bien, louer ça à la journée. Donc, je pense qu'on va louer ça une cinquantaine d'euros à la journée. Voilà, et euh, ça permettra de c'est une pièce qu'on avait en plus dans l'immeuble le, dans lequel on était et on s'est dit qu'on allait et eh bien essayer d'optimiser les espaces là du coup on a créé voilà un petit coin avec la cafetière etc et également le petit coin toilette qui est juste ici voilà donc ça je voulais te présenter ça fait partie des choses qu'on a mis en place ce mois ci l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle direction la Thaïlande et je m'envole pour euh, pratiquement deux mois deux mois à l'étranger donc je vais te partager pas mal de moments et bien en Thaïlande bien évidemment et puis euh, comme tu le sais tous les mois une, un vlog dédié et bien à mes différentes activités Bon allez bien arrivé à Bangkok euh, moi je suis bien enrhumé je suis parti de France j'étais état on va dire état un petit peu euh, grippal et là ça c'est bien bien bien accentué donc là je suis bien pris de partout le voyage a été l'ensemble plutôt pas mal mais euh, franchement je suis content d'arriver bon allez c'est parti on se retrouve aujourd'hui pour aller dans une nouvelle sous-location euh... Là du coup je vais continuer à avancer, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente euh, petite vidéo, ouais. je vous l'avais présenté un petit peu parce que j'étais parti chercher les clés, etc. Du coup voilà je vais continuer d'avancer euh, bah, dans cette sous-location, j'en ai lancé une seconde il euh, y a déjà une semaine, et là du coup on se retrouve pour aller dans la deuxième, vous allez voir c'est un très très grand espace, Je crois que vous... oui je vous l'avais déjà montré, et... Euh... Et voilà, donc là on va aller avancer, on va mettre toute la déco, les cadres, euh, les tapis, etc. Parce que j'ai tout reçu, et du coup on va mettre tout ça en place. Donc allez, on se retrouve directement dans la sous-location, dans l'appartement. Bon, voilà, on se retrouve encore dans la sous-location en question. Donc voilà, jamais de pause, hein, on continue. Euh, là, bientôt, c'est bientôt le moment des photos. Donc là, voilà, on fait les lits, etc. On prépare tout pour, pour pouvoir faire les photos. Euh, voilà, avec une très très belle salle de bain. Donc bah, moi ce matin, euh, j'étais parti justement pour visiter une autre sous-location encore, euh, une autre sous-location qui va normalement se faire. Donc euh, c'est un duplex en plein centre et euh, dans la ville en question. Et euh, ce qui est bien, c'est que justement, n'oubliez jamais ça, c'est que quand vous allez voir un appartement, euh, il est possible que justement le propriétaire euh, on est d'autres, et justement là c'est ce qui va sûrement se passer C'est que du coup là moi il m'a proposé un appartement, enfin l'appartement que moi je prospectais Pour faire la sous-location Et, euh, et euh, il m'a proposé euh, bah, justement un autre appartement, pareil un autre gros duplex donc euh, voilà, moi je vais récupérer les clés normalement mercredi, donc bah, je vous ferai une petite vidéo euh, à l'intérieur. Mais c'était ça le petit point que euh, je voulais vous partager, c'était que voilà, euh, quand vous allez voir un appartement, euh, si ça, si vous accrochez avec le propriétaire, etc., n'hésitez pas à lui dire, bah voilà, euh, peut-être que vous avez d'autres appartements, ou même de lui-même, il va vous dire, euh, oui, est-ce que ça vous intéresse d'autres appartements Et là, bah foncez sur l'occasion, parce que des fois dans certaines villes, euh, euh, avoir des appartements c'est super compliqué, et il faut profiter justement des occasions comme ça pour euh, pouvoir euh, euh, garantir d'autres autre appartement en sous-location donc voilà moi je continue et, et je vous partage un petit peu ma journée d'aujourd'hui pour faire les photos juste après allez allez on est le 30 décembre la veille du enfin la veille l'avant veille du passage à nouvelle année et là je suis situe en direction de IKEA à bangkok là, pour équiper un appartement Équiper même mon appartement, donc du coup en direction de Ikea. Bon, allez, je vous prends avec moi euh, en direction du magasin pour aller m'acheter euh, un agenda, un agenda pardon, puisque euh, euh, à chaque fois euh, je, je tout le temps, je note dans ma tête, je note dans ma tête, mais j'oublie à chaque fois. Donc voilà, on se dirige pour acheter un, un, un, un agenda. Et après, je vous emmène euh, dans la sous-location qu'on vient de terminer et euh, et je vous montre un petit peu tout ça, l'annonce est en ligne et voilà. Allez, c'est parti. Bon, allez, voilà, on vient d'arriver devant l'appartement. Voilà. Tac. Donc du coup là, on est sur un appartement sur un appartement euh, de 120 mètres carrés. Donc un très très bel espace en plein centre-ville. On va vous faire un petit tour. Là, ah bon, on se retrouve dans la cuisine. Hop. La pièce de vie, donc le salon. Toujours à bien mettre des couleurs, etc. Voilà. Hop. La, la table à manger, la pièce à manger. La première chambre. Hop. Tac. Première chambre, Voilà. Là, du coup, dans le couloir, donc là, on a des toilettes, hop, des toilettes, voilà. Là, du coup, on a... ça descend, mais en fait, ça mène nulle part, c'est un cul-de-sac, entre guillemets. Là, du coup, c'est rare, mais un, oui, un étage dans un appartement. Donc là, on arrive sur la deuxième chambre, donc euh, de très, très, très beaux espaces. Donc voilà, hein. vous connaissez, vous commencez à connaître nos habitudes, tu commences à les connaître, les petits cadres, les tapis, les coussins de couleur, etc. Sur une, la salle de bain donc une salle de bain qui est juste exceptionnelle hop y avec des belles couleurs quelque chose de très rare encore une fois c'est ça une terrasse en plein plein plein plein centre ville donc c'est juste fou quoi c'est juste énorme voilà bon par contre l'accès est pas est pas puisqu'on puisque on rentre par la salle de bain donc c'est pas après on passe pas on a une salle de bain donc après là on monte on monte à l'étage directement Du coup deuxième salle de bain la troisième chambre hop là et là on arrive sur la quatrième chambre qui est un peu compliqué comme vous pouvez voir c'est un peu des c'est tout petit c'est tout c'est tous les trois mais c'est un petit charme puisque regardez on va arriver Alors, hop. Donc. Chiant. Elle a son petit charme, alors oui c'est pas facile d'accès ce qu'il faut se baisser Mais elle a son charme, elle a un petit truc sympa avec les murs en pierre derrière Ça fait ouais, ça fait mignon, en plus là il a, y a une clim qui fait clim plus chauffage Donc c'est juste euh, c'est juste vraiment super bien Donc voilà vous pourrez nous dire ce que vous en pensez euh, C'était déjà, déjà meublé mais euh, du coup nous, on a rapporté toute euh, la déco Et voilà tous les petits meubles qui peuvent... Euh, Peuvent ensuite, qui euh, peuvent toujours apporter quelque chose en plus dans l'appartement Donc voilà, j'ai mis à peu près euh, trois semaines à, à tout finir, etc. Parce que vous savez du coup moi je suis en alternance Donc euh, à chaque fois, il faut que bah, lundi-mardi je suis en cours Après je dois revenir dans la ville en question pour, pour l'appartement, etc. Donc c'est un peu, c'est du boulot, donc voilà Allez, je vous laisse ici Bon allez c'est parti on se retrouve encore aujourd'hui du coup là je me redirige dans la sous location que je vous avais présentée Vous savez il quatre chambres qu'on a mis déjà en ligne euh, et du coup là on a reçu un billard Du coup euh, là je suis repassé ici pour aller chercher la GoPro à l'appart et, euh, et voilà Et du coup bah là on se retrouve pour j'y retourne et euh, je vous montre ça de plus près on a reçu un beau billard Et, euh, et c'est un élément euh, super important enfin qui... Il n'est pas indispensable, hein, mais, euh, mais c'est un très très bon élément pour, euh, pour des gros espaces, pour combler. Et en plus, c'est considéré comme un objet euh, supplémentaire sur Airbnb. Vous savez, ils vous demandent souvent euh, euh, billard, euh, jacuzzi, etc. Et billard en fait partie. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve dans l'appartement et euh, je vais vous montrer un peu ça de plus près. Allez donc voilà, allez, on se retrouve du coup euh, dans l'appartement, comme je vous ai dit. Du coup, là, on, hop, j'ai reçu le billard. Donc c'est énorme, on a dû monter ça à deux pour le monter 100 kg. Donc c'était super lourd pour un étage. Donc voilà, hop, les petites les petites quilles. Et, euh, et voilà, donc là, je vais monter tout ça. Euh, ça me prendra un peu de temps, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Et, euh, et je vous montrerai après le résultat. Allez, c'est parti. Bon allez, voilà, après une bonne heure de montage, euh, enfin terminé. Donc, ça rend vraiment, vraiment bien dans la pièce. Voilà c'est tous les cartons, il faut que je les vire. Mais ça rend vraiment, vraiment super bien. Ça habille euh, énormément la pièce avec bah, du coup dans le salon etc la pièce de vie là, directement ça apporte un, une, quelque chose en plus qu'il y a une très grande pièce de vie et on ne sait pas comment la combler et on s'est dit bah avec un, avec un billard ça peut être pas mal donc euh, voilà très sympa, bon bien long à monter bien bien chiant mais, euh, mais ça rend un, un très très beau résultat et sur des photos ça va être vraiment vraiment très sympa allez moi j'y retourne On se retrouve et eh bien dans un petit village aujourd'hui on a été redéposer les, les enfants de ma de madame du coup dans chez euh, dans leur famille tout simplement et puis bah là du coup je les attends Voilà. et là j'en profite je vais visiter et eh bien un petit temple original d'ailleurs comme tu peux le voir quelques marches à monter mais ça devrait être sympa Cette nouvelle partie de ce vlog là aujourd'hui euh, eh bien c'est euh, week-end euh, on va sur euh, kosamet donc une petite île qui est à 2h30 de Bangkok 2h2h30 de Bangkok donc là du coup je me prépare pour embarquer sur un speedboat et c'est parti allez on se retrouve et eh bien dans cette euh, partie de ce vlog donc et eh bien euh, cette semaine alors là bah, tu l'as vu je suis en voilà, je suis sur une île qui s'appelle est, je suis déjà plusieurs fois que j'y vais mais euh, c'est toujours un vrai plaisir de venir ici. Euh, cette semaine, euh, j'ai tourné donc, euh, un live mardi matin, euh, le Morning Imo et euh, en fait là il y a vraiment eu un, une prise de conscience, beaucoup de gens étaient, étaient vraiment connectés. La vidéo a fait, euh, aujourd'hui on est à plus de donc, 4 jours après, 5 jours après, on était à plus de 4500 vues. Donc ce qui est quand même très très bien pour, euh, pour ce genre de vidéo qui était au format live. Ça a duré deux heures et en gros c'était une, une enfin, ni plus ni moins une, une masterclass puisque je t'expliquais eh comment remplir ton calendrier sur Airbnb dans des périodes comme celle-ci où c'est des périodes qui sont compliquées, difficiles pour prendre des réservations. Donc euh, ça a duré deux heures, euh, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'étais à fond. J'ai tout donné, toutes les petites astuces, les petits tips, j'ai tout mis là-dedans. Donc euh, bah, du coup, c'était une excellente vidéo. Et là, ce matin, euh, alors moi, donc on est en fin de journée, toi, ça va être la matinée pour la France. Et bien ce matin, une vidéo sort sur YouTube où je te parle de ChatGPT, l'intelligence artificielle et comment ça va et bien, chambouler notre business. Et comment ça va chambouler finalement tous les business et plus particulièrement ceux autour d'Airbnb j'ai tourné une vidéo qui va qui est sortie ce matin et qui pareil je pense va connaître un grand succès C'est rendez-vous et eh bien direction la plage. Direction une des plages de Phuket, qui est complètement dans le sud de Phuket, ce qui est très sympa. Et là, je t'y emmène avec moi. Euh, toujours sur, euh, sur Phuket je repars demain sur, euh, sur Bangkok. Euh, donc bah, du coup euh, dans les news et euh, eh bien euh, hier, euh, euh, hier donc Pierre, mon, mon fils hein, qui, euh, qui, bah, qui travaille avec moi, euh, m'appelle avec euh, donc, euh, la personne qui est, qui est chargée de, de gérer les appartements sur, euh, sur, sur ma ville. Et en fait on a eu une, une euh, il y a eu une, une fête qui a été organisée sur, sur, sur une maison. Euh, sachant que, alors là, on pouvait pas du tout l'anticiper, puisque la personne s'est fait pirater son compte Airbnb, soi-disant, s'est fait pirater son compte Airbnb, et du coup, eh bien il y a une fête qui a été organisée. Euh, donc, quand on est arrivé, eh il euh, y avait encore des personnes dans l'appartement, la porte était ouverte, euh, plus de clés, euh, les personnes étaient complètement ivres, euh, la maison complètement retournée, euh, de l'urine partout. Euh, pas trop de dommages finalement donc euh, c'est là où il faut rester euh, assez, euh, assez positif par rapport à ça et euh, du coup on a voulu appeler les forces de police qu'on voulait que les locataires partent euh, les forces de police n'ont pas voulu venir et euh, les locataires finalement avec la pression là, les menaces etc ont décidé de partir donc hier ça a été un grand moment euh, il a fallu aussi, en été dimanche, il a fallu changer le barillet de la, de la, de la porte de, de la maison parce que bien évidemment, on ne voulait absolument pas donner accès puisque les clés sont dans la nature. Enfin bref. donc. Tout ça pour te dire, euh, c'est ce qu'on disait avec Pierre justement, on relativisait, ce qu'on disait ça fait partie des, malheureusement des, voilà, des aléas de ce métier là, ça arrivera forcément, euh, c'est pas, euh, pas du quotidien hein, qu'on soit clair, euh, ça arrivera, quand ça arrive ça fait chier, il n'y a pas d'autre mot, c'est emmerdant, c'est saoulant, on est énervé, on est en colère parce qu'on voilà, a mis beaucoup d'énergie à faire tout ça et on a des imbéciles qui font les, qui font les cons, il n'y a pas d'autre mot dans nos appartements. Donc ça c'est voilà, c'est. Bon maintenant c'est parti du, du, du job et euh, j'ai envie de vous dire, il euh, faut l'accepter et euh, le pire qui pu arriver c'est que tout soit complètement vandalisé, ce qui n'a pas été le cas, donc euh, on s'en sort quand même plutôt bien, mais voilà, genre de chose, ce genre de choses, ce genre d'incident peut arriver malheureusement. On avait paramétré quand même deux nuités, mais euh, bah voilà, ils ont, ils, ont quand même, euh, euh, ils ont quand même réservé euh, malgré qu'on ait mis un minimum de deux nuités qui normalement empêche ce genre d'incident, ils avaient quand même euh, fait leur, leur fiesta. Hein. Euh, moi, la plus grosse crainte, c'est plutôt par rapport au voisinage, euh, parce que je sais que le voisinage ne va pas du tout apprécier, donc on va risquer de se prendre des plaintes, c'est plutôt ça le problème. Mais bon, Voilà, donc c'était le genre d'incident que je voulais euh, bah, voilà, parler et échanger avec toi. Euh, c'est le genre de choses qui peut arriver, il faut l'accepter, c'est partie du job bien évidemment. Ça ne peut pas être un long fleuve tranquille, hein, comme je dis à chaque fois. Il y a des obstacles euh, durant nos, nos et il faut juste les gérer, prendre sur soi et se dire que c'est des étapes et qu'il faut les passer et que ça n'arrive pas non plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc du coup, je vais te laisser sur cette partie de ce vlog et on se retrouve très prochainement pour une prochaine partie. Allez, on se retrouve eh bien, dans cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, je me situe à Chiang Mai et j'ai juste présenté très rapidement les lieux parce que le lieu est juste incroyable. Là, tu vois, je viens de terminer le tournage d'une vidéo. Voilà, je m'étais mis là en extérieur. Une vidéo que tu retrouveras d'ailleurs sur notamment l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est la vue de mon appartement, côté, je ne sais pas trop comment on peut dire. Voilà. Donc je me situe à Chiang Mai. Superbe vue sur la piscine. Voilà. Un lieu absolument merveilleux complètement paradisiaque et d'ailleurs je crois que je vais aller piquer une tête dans quelques instants et cet après-midi je vais aller faire un tour en bateau de ce côté là voilà donc du coup je voulais partager ça avec toi euh, moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve bah, tout de suite dans une prochaine partie de ce vlog